Le monde tel que nous le connaissons va subir dans les jours à venir une transformation globale. La pandémie du coronavirus a fourni aux leaders et aux élites des pays à économie avancée une opportunité extraordinaire pour préparer un agenda commun dont l'objectif est l'implantation d'un nouvel ordre mondial avec un leadership décisif. Par nouvel ordre mondial, on entend un redémarrage global, c'est-à-dire une sorte de réinitialisation de tous les moteurs socio-économiques et politiques de tous les pays, afin de repenser et de réformer tous les aspects du fonctionnement de la société en général. Les puissants de ce monde ont utilisé la crise causée par la pandémie de coronavirus pour entreprendre avec détermination des mesures osées imaginative et révolutionnaires qui aboutiront à la réinitialisation globale avec la mise en place d'un nouveau leadership. De ce fait, il y a déjà un consensus mondial pour travailler et accélérer tous les efforts qui conduisent à la concrétisation de cet objectif. Ce sera donc un nouveau redémarrage global avec une nouvelle religion globale et un nouveau leadership global dans un nouvel empire global dans lequel tous ceux qui refusent d'adorer l'antichrist seront persécutés, torturés et mis à mort. Ce nouveau leader décisif qui sera à la tête de ce nouvel empire est déjà parmi nous, mais la seule chose est qu'il ne s'est pas encore révélé en tant que tel, car il y a encore quelque chose qui l'en empêche et qui le retient. Puisque ce sera un empire farouchement antichrist, il faudra que l'église, c'est-à-dire les chrétiens Autant dit, ceux-là qui sont réellement nés de nouveau, ceux-là qui sont conduits réellement par l'Esprit de Dieu, soient retirés de ce monde. Une fois que l'Église aura été enlevée, ce nouveau leader sera oint par les dix pays les plus influents de l'Union, puis couronné et finalement présenté à tout le monde comme le leader plénipotentiaire du nouvel empire. À ce moment-là, commencera officiellement le nouvel ordre mondial. Avec l'enlèvement de l'Église, c'est la fin de la dispensation de la grâce et le début d'une nouvelle forme de communication entre Dieu et l'homme. Le temps de la tribulation et de la grande tribulation. Puisque l'Église ne sera plus sur la terre, Dieu permettra que le monde soit déchiré et dévasté par une série de bouleversements que l'humanité n'ait jamais connue avant. La pandémie du coronavirus ne représente absolument rien en comparaison avec ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. Dieu, pendant longtemps, a supporté avec patience l'arrogance, l'opposition et l'indifférence de l'homme vis-à-vis de son amour et de sa grâce, les mépris pour ses lois et le rejet de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, le jour de l'Éternel arrive pour toutes les nations. Jour cruel, jour de colère et de fureur. Ce sera le jour où les nations connaîtront que le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, Saint et Trois-Fois-Saint, avait parlé, et que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas un mythe, comme la plupart des gens modernes prétendent. Ce sera le jour où l'arrogance de l'homme moderne, ses mauvaises œuvres et son mépris pour la parole de Dieu retomberont sur sa tête. Ah, quel jour Mes chers amis, si vous voulez échapper à la grande tribulation, vous devez accepter Jésus-Christ maintenant, tout de suite, pour votre Sauveur et votre Seigneur. Vous repentir sincèrement et abandonner tous vos péchés sous toutes ses formes. Commencez à lire la Bible, la parole inspirée de Dieu. Je vous conseille à commencer par le Nouveau Testament. À prier tous les jours au nom de Jésus-Christ, uniquement au nom de Jésus-Christ. Et à renoncer aux idoles de toutes sortes, c'est-à-dire les amulettes, les statuettes de la soi-disant Vierge Marie ou toute autre sculpture céramique ou en bois que l'on vénère. Le nom de Jésus-Christ est suffisant car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés.